Je savais qu'il savait qu'à chaque heure, de chaque jour, je le pensais, Robert n'est pas mort au camp de concentration. Depuis l'arrestation de Robert, le réseau est fragilisé, ils vont chercher à tout remonter. Vous êtes la femme d'Antenne. Oui, c'est ça. J'ai rencontré le flic qui arrêtait Robert. Pardon. Le salaud de la Gestapo. Je suis très flatté d'être assis à la même table qu'un écrivain. Enfin, je ne suis pas ici pour parler littérature, vous le savez bien. Je suis là pour parler de mon mari. Pour votre colis, je vais voir ce que je peux faire. Merci. J'ai peur pour toi, tu comprends. Il faut que je fasse attention. Je vois ce qu'il essaie de faire. Vous connaissez cet homme Il se sert de moi, alors même que je crois me servir de lui. Si vous m'aidez à le retrouver, je ferai en sorte que Robert ne soit pas déporté. Comment ça, déporté Marguerite Marguerite Vous me méprisez Les gens comme vous, ça méprise les gens comme moi Robert Antenne, ou l'autre douleur